Alors voici la recette du bonbon moulé en forme de petit œuf de Pâques. Euh, couverture Adagio à l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur, on va pocher une pâte de fruits déstructurée framboise et dans un deuxième temps, une ganache framboise Duarta. Donc Duarta, c'est une couverture 70% qui est bio et qui a des, des parfums, euh, qui a un bon parfum de, de fruits rouges légèrement acidulé et qui se marie parfaitement avec la framboise. Pour la pâte de fruits framboise, j'ai dans la casserole la pulpe de framboise, décongelée bien sûr. Ici, j'ai ensuite le dextrose et la pectine jaune, mélangés. Donc le dextrose, il est uniquement là dans le but de désucrer. Par rapport au sac à rose, il est légèrement moins sucré. Donc pendant que la purée est encore froide, on la met dire légèrement. Et j'incorpore mon mélange d'extrose pectine en pluie. Donc c'est toujours important de ne pas ajouter la pectine seule. Sinon ça fait des morceaux et euh, la, la pâte de fruit est mal gélifiée. Vous voyez, j'incorpore en vraiment petite quantité et je la disperse immédiatement avec le fouet. Pour les mêmes raisons. Donc c'est avec que la pectine... C'est un gélifiant qui est irréversible, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera activé, on ne pourra plus la refondre. Ça veut dire qu'elle va être activée au moment de l'ébullition. Si jamais on passe en dessous de l'ébullition, elle va commencer à épaissir. Et on aura une pâte de fruits trop épaisse et on aura du mal à la couler. Donc c'est important... Une fois le dextrose et la pectine ajoutés, de, dans un premier temps, porter à ébullition et ensuite on ajoute le reste du sucre. Petit à petit, pour éviter de faire retomber la température, encore une fois. Voilà, donc une fois l'ébullition que l'ébullition a commencé, on ajoute le sucre toujours en petite quantité. Une fois le sucre ajouté, j'ajoute le glucose qui va servir à éviter la recristallisation de la pâte de fruits. Et ensuite, on va cuire à 72 brix ou 105 degrés Celsius. Une fois qu'on est à 72 briques, on stoppe la cuisson. J'ajoute la solution d'acide, donc l'eau et l'acide mélangés. C'est ce qui va activer la gélification de la pectine. Et ensuite, je débarrasse en plateau, filmé au contact jusqu'au refroidissement. Donc là, pas besoin de mettre ni au frigo, ni au congélateur. On va tout simplement laisser refroidir à température ambiante pour éviter que la pâte de fruits absorbe euh, l'humidité dans les frigos. Donc pour la recette de la ganache framboise, on va démarrer avec une pulpe de framboise. Comme vous le savez, quand on a une pulpe, c'est important de la faire réduire pour évaporer bien sûr l'eau, ce qui va dans, dans un premier temps concentrer les parfums et aussi nous aider à avoir une meilleure conservation du chocolat. Euh, comme vous le savez, quand vous calculez la W, c'est toujours mieux de faire euh, réduire un petit peu les pulpes. J'ai mon poids de pulpe de framboise dans la casserole. On va chauffer. Et ensuite, donc, simplement vérifier l'évaporation avec une balance sur le côté. Et euh, quand on aura le poids, j'ajouterai donc les sucres, qui sont le dextrose, le glucose DE60 et la lécithine de soja. Alors, le dextrose... Il est là pour amener de la matière sèche, encore une fois, pour la conservation. Il est moins sucré que le saccharose, donc il a un pouvoir de conservation. Mais aussi, il vient désucrer un petit peu la ganache. On utilise le glucose DE60, contrairement au glucose DE40. Il a un plus fort pouvoir hygroscopique, c'est-à-dire qu'il va retenir l'eau plus longtemps à l'intérieur du bonbon et encore une fois, garder le moelleux et favoriser la conservation. La trimoline est là, elle, pour lier l'eau et le gras. Donc le gras du chocolat et l'eau qui est contenue dans la purée de fruits. Ça aussi, ça va favoriser une meilleure consistance et une meilleure conservation. Donc ce sont des produits qu'on trouve facilement chez Louis-François. Donc là, en évaporation, je suis à 10% du poids de purée. Donc on évapore 10% de son poids en eau. Ensuite... Je viens ajouter les sucres et la trimoline. Donc c'est important que la purée soit suffisamment chaude à ce moment-là pour pouvoir dissoudre le dextrose, qui est le plus difficile à dissoudre de, de ces trois ingrédients. Alors après, c'est important de ne pas ajouter le liquide trop chaud sur le chocolat. On laisse refroidir. Et ensuite, on va ajouter en trois fois sur la couverture noire. Donc, dans un premier temps, la moitié du liquide. On vient lier. Alors, on ne met pas tout le liquide en une seule fois. Sinon, on va disperser toutes les molécules de gras dans une grande quantité de liquide et on aura beaucoup de mal à lier après. La liaison est très importante pour la consistance, pour la conservation la consistance de la ganache au moment du travail, la consistance en bouche au moment de la dégustation. On va maintenant lier à l'aide d'un mixeur à main. Et à la fin, pour parfaire l'émulsion, on vient avec un mixeur à main lisser, lisser un petit peu la ganache. On va maintenant la laisser refroidir à... 29 degrés avant de la pocher à l'intérieur de nos bonbons. Pour mixer la pâte de fruits, on la met dans le robot coupe de cette façon et on va mixer de façon à la déstructurer. Ça va lui donner un petit peu une consistance de confiture mais avec une conservation de pâte de fruits, donc beaucoup plus longue. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le fait que la... on soit sur une gélification à la pectine jaune, elle va vraiment rester très onctueuse comme ça dans le temps. Donc tout simplement... Une fois gélifié, une fois bien froide, bien gélifiée, on met euh, dans un mixeur. Et il y a juste à faire tourner en fait. Une fois qu'elle est déstructurée, on obtient cette consistance-là. Vous voyez c'est quelque chose qui, après, qui est, est quelque chose, pardon, qui est irréversible après. On va pouvoir conserver cette consistance dans le bonbon. Donc je vais placer ce mélange en poche et réserver pour le montage. Pour le montage du bonbon moulé petit œuf de Pâques, on a la couverture Adagio à point. On vient garnir nos bonbons. Donc c'est des moules qui sont relativement gros. En volume du coup on n'a pas besoin de les mettre par deux ça représente euh, le poids d'un bonbon de chocolat classique on retourne on tape bien des deux côtés pour avoir quelque chose de régulier on vient raser et mettre à l'envers sur règle À mi-cristallisation, on va lisser une deuxième fois, les retourner et ensuite on pourra les garnir avec nos deux éléments, la pâte de fruits framboise et la ganache framboise du harta. Le montage des bonbons moulés, on va garnir la pâte de fruits framboise dans le fond du moule et on va déposer ensuite la ganache framboise en prenant soin de s'arrêter à 1 mm du bord parce que c'est cet espace qui va définir l'épaisseur de la semelle du bonbon. Donc ne pas laisser trop d'espace et ne pas trop remplir. vraiment s'arrêter à un millimètre du bord. On vient bouger légèrement le moule, pas trop taper pour ne pas décoller trop tôt la coque de chocolat. On met à cristalliser 17 degrés. Quand la ganache aura cristallisé, on pourra obturer. Maintenant, j'obture... Les bonbons, donc un volume de couverture. Je dépose dessus une feuille guitare. 5 minutes au frigo à 4 degrés et ensuite on laisse cristalliser à 17 degrés.